Allez à toutes à tous les amis, je m'appelle Aikon, on se retrouve aujourd'hui pour le Compagnie de Personnes parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis, on est sur SKILL PVP aujourd'hui les amis, une vidéo très très très spéciale parce que c'était l'ouverture de SKILL PVP et mon but c'était d'essayer d'obtenir le premier space euh, du serveur euh, miné pas le d'obtenir via les votes, via l'échange et tout c'était vraiment le miné quoi soit avec les random morts, soit avec... Euh, peu importe, il fallait trouver une solution de trouver, avoir le full space euh, pas le full space, le premier space je voulais dire, je sais pas si je suis vraiment le premier space mais j'ai vraiment vraiment vraiment été chanceux les amis euh, Vous allez voir que On a peut-être réussi Et à la fin de la vidéo les amis Il euh, y a, genre C'est un peu, un peu difficile à expliquer Mais en un bout de moment il y a eu un genre de reset J'avais trouvé deux petits acides J'allais faire mon full space après les genre premières 30 minutes Sauf que le souci qu'il y a eu c'est que Il euh, y a eu un, un genre de crash j'ai tout perdu mais euh, mon, mon petit assiette, Donc j'ai dû recommencer à miner J'ai ensemble découragé, je me suis déconnecté Et là je viens de me reconnecter il n'y a pas longtemps Et je viens de farmer encore euh, quelques spaces Vous allez voir à la fin de la vidéo Combien qu'on a de spaces au total Faites la prédiction maintenant dans les commentaires Si vous pensez qu'on a euh, Je ne sais pas 5 spaces Dites-le Si on a oh, genre 9 spaces Dites-le Mais faites votre prédiction dans les commentaires De combien qu'on a de spaces les amis Et puis voilà, je vous laisse sur la vidéo J'espère que ceci va vous faire plaisir N'oubliez pas de laisser un pouce bleu Et puis moi je vous embrasse du plus profond de mon cœur Diop les gars on se reprend donc j'étais pas en train de rec J'ai complètement oublié de rec en fait Mais on vient tout juste d'obtenir les deux métiers dans notre kit minerai On a eu 12 random or on les a minés quand j'étais en live Et puis on a les deux métiers Donc on s'enligne pour avoir le premier space du serveur Ça va juste nous prendre deux titacites, je crois Et puis on va pouvoir le premier minerai de space du serveur Je sais que vous allez dire ouais mais les gars il y a déjà des gens qui l'ont eu dans les slash votes etc Moi je l'ai eu seulement avec mon kit minerai Donc les random or quoi J'ai eu avec des random or donc ça, c'est la seule truc que, qui m'a un peu aidé, si on peut dire ça ici. Mais je vais quand même continuer à miner. Il faut quand même qu'on trouve deux titanesides. Ça sera pas facile, mais j'espère franchement qu'on va pouvoir les trouver. Ok, let's go. faut avoir de la chatte, les gars. Il y en a combien Ok, oh, oh, oh, oh. Non Il y en a pas que deux. Non, pas que deux, s'il te plaît. Fais-moi pas ça, à moi. Faut Il faut qu'il y en ait quatre. Non. Il faut qu'il y en ait quatre. Non. Où es-tu, de mort, Montre-toi. Okay, ils sont en moi, ils sont en moi, ils sont en moi. Sans le voleur. Nice, easy. Arrête de me voler merde. Easy Easy J'ai même pas cassé. Moi j'ai eu deux métés Victime Non pas dans les tiens, mais j'ai eu deux métés dans mes 12, quoi dans mon kit minerai quoi T'es con quoi Ah bah c'est mieux que rien gros, c'est mieux que rien Ok les gars, il y a Itwix, il y en a trouvé. On est vraiment un bon endroit pour les de morts faut croire. Euh, donc là, attends, on va regarder combien il y en a déjà. Il y en a que deux, mais il doit en avoir un peu plus haut quelque part. En tout cas, un Tita, nickel. J'avais besoin de ça. Nickel gros, merci Itwix. On va regarder s'il y en a deux autres. Non, il y a pas d'en C'est bizarre parce que moi normalement. Oh oui oui oui, il y en a, il y en a. Un autre Tita, j'ai mes deux Tita, c'est bon. J'ai mes deux Tita gros, merci Itwix. Nickel, bon, euh, ça fait plaisir. Donc, en fait, on va juste recraft un four. Euh, quand tu t'es rendu, tu y avais les coups d'un oh, mec. Ouais, j'avais trouvé un mec, mais euh, je me suis éloigné. Enfin, je suis parti quand même assez loin. Hein. Donc, euh, ça. Euh, je vais installer un nouveau, pack, euh, un nouveau launcher. Ça me fait impossible de mettre le launcher à jour. What? Euh, quand tu t'es TP à 19.40 sur le live. Nice! Merci de le dire. C'est vraiment cool, mec c'était vraiment mignon. Énorme. Euh, mm, mm, mm, mm, mm. Nickel. On va pouvoir crafter notre truc. Je sais pas, peut-être que j'ai pas assez de silenium. Pourquoi en oh, c'est marqué lag, genre, je comprends pas. Pourquoi, genre, le FPS, ça change à côté des FPS, c'est marqué lag. Genre, c'est pour informer que ça lag. Oh, t'es bien généreux aujourd'hui, toi. Pas de si si j'en ai, j'en ai 9 mais je sais pas si c'est assez. Euh. Attends c'est ça suffit. Tu vas aller voir le wiki C'est quoi c'est quoi pour voir le wiki Ah oui c'est ça ici. C'est deux synonymes normalement. Oh, c'est vraiment beau les menus. Maintenant, à ce qui paraît ok, tu peux plus repair les, les armures en space, c'est vrai ou pas Comment ça Genre avec le slash repair. Je sais pas gros. Yo, what the fuck Mon four, il est full bug. Ah, rip. Il... Replicant se reprend Donc, en fait, il y a eu un crash du serveur. Le serveur redémarré. Et il y a eu un rollback. Donc, j'ai pu euh, les deux titas, malheureusement. Donc, on a les... quand même nos trucs. On a comme un titas. Mais il va falloir trouver euh, encore deux titas pour pouvoir terminer notre, euh, notre, notre space. Alors, ça nous recule un petit peu. Ça nous fait perdre un peu de temps. Mais ça devrait être corrigé euh, bientôt. Dans le sens qu'on devrait avoir les deux titas bientôt. Soit on trouve des random or. Soit on trouve deux titas directement. Je vous reprends dès que je trouve des random. Demain ou Tita, À tout de suite. Euh, j'espère, j'espère qu'on va être capable d'en faire une. Allez, please. Oh non, Avec une grosse... non, non. J'ai eu deux Sélanium, Putain de merde, bro. Oh. Fais chier, fais chier, fais chier, oh. Déjà que c'est le rollback. Oh. En plus, il y en a pas d'autres. Oh mon Dieu, Rêpe ma vie. Let's go, please. Inchalux. Non, please. Come on, Fais-moi pas ça. Fais-moi pas ça. Non. Ouf. Ça, ça, sent le X-ray. Mm. Oh, come on man, t'es sérieux? Tu peux pas me faire il y a ça? Une qui est ouais, ça c'est de l'obsidienne de, de couleur. Oh. Expire plus rapidement. Nice, quand même, je suis fier de toi. Oh. T'es vraiment tu tardé. Es oh, bah, ok, string. pourquoi il y a un filon de 3 reines de mort? C'est quoi ça? Non, non, si non. Zones, hein. Non, toi, non. Please donne moi du tita, tita, bro, tita, tita, tita, please. Du tita, please. Du tita, please. Du tita, please. Du tita, please. Oh my god, ok c'est bon je me, oh go, okay, bon, un je un me suicide. Un... Euh, euh, non. Donc, on a... Ah oh, merci, trop gentil 29. Oh, what? C'est quoi ça, c'est un nouveau item de skill? Le heal stick, c'est quoi ça fait, gros? Oui. Euh, 8,15, ça a 3, 3 de Nice, merci les gars pour vos dons. ça fait plaisir, ça fait plaisir. 8 blocs de Mais gold. Uh, C'est quoi ça fait plus, Ça te met toutes tes coeurs d'un coup Ça te fait 8 coeurs, ouais. 8 coeurs instantanés. Ouais, t'es fou 8 coeurs en fait. Mais ça fait pas du mec, donc faut mettre un breaking. Enfin, ok, euh... bah je vais le garder, je vais mettre un breaking dessus. J'ai un livre en breaking justement. Je t'ai fait un don icon. Une... Slash spawn. Après, je peux pas fermer le livre eu. euh, de bienvenue là. Parce que, que, faut, que tu, faut que tu lis le livre de bienvenue, gros. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous magnifiquement bien. Kavaction ouvre quand il va ouvrir bientôt, les amis. Mais pour l'instant, on est sur skill PVP. Donc si vous avez envie de venir nous rejoindre ou quoi. Icon, si comme shit ou pas Euh, j'en ai déjà un peu. Attends, euh. Warp, y'a pas des Warp Farming accès, non. C'est quoi ça? Regarde tes Server farming, workshop. Non, mais moi je veux. Ah, oh, what the fuck. Tu veux? Je veux les tables d'enchant et tout. C'est où? C'est au hall. moi je sais où c'est. C'est au hall. Oui, oui, non, sans blague. Sans blague, <rire> gros. Sans blague! Mais tu rentres et ensuite tu vas à droite. T'es con cool, toi. Non, je suis perdu. C'est bon. J'ai suis... envie de me suicider encore. Putain, dis <rire> ça. Yes. Yo, salut Tinox, salut, je commence à quoi je viens de... Je viens dans. à 8h30 à peu près. Nice man, good luck. Il y a encore genre 500, 800 personnes, donc good luck. Quoi, mon beau Tu m'as dans la faction, mec Bah, ben, en fait, je te connais pas. Euh, salut. J'ai un heal stick. Salut à tous. J'ai un heal stick U3. <rire> Allez, salut je Random War, ça nous prend un petit tas. je vous rappelle, les amis. Parce que vu qu'un abonné nous oh, en avait donné un, pas, mais ouais. je veux pas utiliser le, celui qu'un abonné m'a donné. Oh, je veux pas utiliser celui es que. Ouais, donc. Okay. ok, nice. Bon, on a trouvé notre endor, les gars. Le souci, c'est que je veux pas euh, utiliser le celui que euh, l'abonné m'a donné et le space que l'abonné m'a donné. Je veux vraiment y aller comme. Euh, genre faire mon space tout seul. Donc là, on a pas eu de Tita, ça va nous prendre encore. Euh, un tita, je crois, si je regarde bien. Oui, on avait deux Titas. On a un qui est cuit, mais celui-là, c'est celui de la bonne m'a donné. Donc encore un tita et on est bon pour notre Space. Oh, merci pour ton tita, merci pour tes œufs creeper. merci pour tes sticks et ton urite. Vous êtes vraiment des amours, les amis. Je vous fais des bisous partout. Des à mort, please. Non. Très aimable. Très aimable mon ami, euh, Skamal Empire pour ton petit tacite, très aimable. Heure, oh, oh Je vais me faire une pelle avec ça. Cita si please, j'ai besoin d'un cita si please. Oh my god, sont sérieux là Non, t'es sérieux là, tu peux pas me faire ça gros, sérieusement. Je suis fucking gentil, man. Ça fait 10 heures que je travaille pour en avoir, tabarnak. T'es prêt Si, si j'ai là. mieux de pas le miner Nexus, sinon je vais te bannir gros. Ça fait trois heures que je cherche du random gros. Let's go. Qu'est-ce que tu penses qu'on va avoir, Nick, go? De la merde, de la merde, de la merde, Nick. Sûr. De De l'urite. De l'urite. Du Suélandien. putain Oh les amis, il y a Killer qui nous a sorti un autre bâton de heal. Vous génera 8 hearts. Utilisation restante 3. Thanks mon beau. Il y a Nexo qui nous a donné des côtes là, de part. Et euh, notre ami Archaeos qui nous a toujours donné un casque. Ciao ciao. X-ray. Let's go, come on. Please, come on, please, please, please, please. Un petit gros. Come on. Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. Oh mon dieu, enfin les amis Donc, on va pouvoir enfin... On a miné un space nous-mêmes. Donc, on l'a eu de A à Z. Et on a eu un autre de un autre space. Et on a aussi trois métés qu'on a miné. Donc, l'autre mété, la ça, c'était en live. Si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient les gens du live. Euh, non, ça, c'était en live. Et ça, c'est Miss qui l'a miné. Euh, on va juste faire que la mété. On aura exactement tous les bots de space, je pense. Hein. Ok, ça va nous prendre ça. Ça va nous prendre ça pour créer les space... Et ouais, on pourra crafter seulement deux, par exemple. Mais, c'est déjà deux spaces en plus, les amis. Let's go. On fait la ligne en haut. On met les trucs sur le côté. La ligne du bas. Et c'est parti. Deux spaces en plus, les amis. Nice, on est à 3 space, On y va pour notre full space les amis euh, On a aussi des bâtons heal, Je sais pas si les bâtons heal, je devrais les vendre euh, C'est des nouveaux items sur ce PP, Je suis pas certain de qu'est-ce qu'on pourrait faire avec Mais on a 3 space, un gros gros gros merci à la personne qui m'a fait un don de space C'était Chasseur de Tig Il m'a fait un don de 1 space Sinon les deux autres spaces c'est moi qui les a farmés euh, Ben j'en ai farmé un Et puis avec les kits et Light Demi Seconds on a réussi à avoir le deuxième. Mais euh, sinon oui voilà C'est cool au moins on a déjà euh, pas mal de trucs ça ici, c'est quoi C'est un kit. Ok, ça, ça n'a pas vraiment besoin. On a des livres aussi U3 ici. Je vais peut-être transformer ce bouton de heal en, en U3. Je pense que c'est ce qu'on va faire directement maintenant. On va aller au halls slash spawn. C'est mine. Et on va continuer à miner les amis, pour continuer à look tes dons. Je suis en live, les amis bien entendu, toujours. Euh, et il y a quelqu'un qui m'a dit, look tes dons. Donc, on va aller voir nos dons après. Je vais aller au halls, je crois que c'est par là. Ouais. Euh, on est 80 sur live, thanks boys, bon, en plus il est genre minuit chez vous, non 1h du matin, il est quelle chez vous 1h40 Ça va, ça va, on est quand même pas mal pour 1h40, gros Donc on va mettre le truc ça. en euh, U3, voilà, comme ça il y aura plus de durabilité, nice Et ça nous fait un autre métier, donc on va pouvoir cra crafter le quatrième space les amis On va se garder un livre U3 pour pouvoir faire un livre protection 4 U3 sur nos euh, bot space. On aura juste par les premières bot space du serveur Oh, slash don, on m'a donné un autre Tita. KLZ PVP, merci. Et Ibraze, Easy, merci beaucoup. Euh, un arc en mété, dégâts. Oh, laissez les seules flèches qui touchent à un autre joueur sont utilisées. Si vous pouvez toucher vous-même les dégâts. Ok. Nexo, c'est pas super bon un arc en mété, mais merci quand même. Easy! <rire> Easy! <rire> c'est vraiment Il y a des joueurs enchantés et tout le bâtard. Oh, ils ont fait aussi. Ont... Non, il a TP ses potes. Hello guys, my name is. Au revoir, Ike. Moi je prends cher. C'est sûr, tu vas mourir, gros. Tu fais trop le con. Mais c'est toi, tu me En fait, je suis mort. Ouais, ok, je suis mort. m'en ça il m'aime pas le truc, ça il m'aime pas what the fuck